Bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce n'est pas une vidéo qui concerne les bonnes choses qui sont arrivées dans la communauté njago en français, en effet ce sont que des mauvaises nouvelles malheureusement comme vous l'avez vu dans le titre et je dois en parler parce que c'est vraiment très important, hein, excessivement, alors je me suis levé juste pour faire cette vidéo, donc juste pour vous dire que c'est... Depuis quelques semaines, la communauté Ninjago en français commence à devenir de pire en pire. Ça ne va pas en s'améliorant avec l'hashtag Ninjago. Déjà, re... l'hashtag Retour Ninjago n'a pas beaucoup aidé parce que ce qu'on voit, les groupes croyaient que, puisqu'on était en été, oh, il y aura. La communauté Ninjago en français est en pause. pas du tout, elle n'a même pas arrêté. Donc on a perdu Benjamin Ninja là-dedans, on a perdu. Sam Fire qui a perdu sa chaîne, LTH qui a perdu sa chaîne, Martinus Labré qui est, Il est en tête LTH et Nijogo ben, et, euh, Aventure et d'autres, c'est la tension en haute là. Mais encore là, euh, rien ne va au mieux. Il n'y a rien qui s'améliore. Hein. On dirait qu'on est même, au même stade. Donc je vous explique les plusieurs histoires. D'accord Dans cette vidéo, je vous parle de ce qui s'est passé un hein. Parce que j'ai eu des nouvelles et... C'est assez intéressant quand même à savoir. Restez à l'écoute. Alors, pour commencer cette histoire, commençons par Lloyd de Hacker. Ou plutôt, comme on le prononce, LTH. Bon, ça c'est... son compte qui vient de recréer sur YouTube. Donc, figurez-vous, il y avait 1000 abonnés avant. Si personne ne le sait. s'il y avait des personnes qui ne le savaient pas. Et un jour, euh, Ninjago Aventure... Euh, a mis derrière la réclamation pour ajouter aux droits d'auteur et ça a fait supprimer sa chaîne. En enfin, fait, vous savez, après trois, euh, trois droits d'auteur sur la même chaîne, si c'est le même compte, s'il euh, y a plusieurs comptes sur, par exemple, de chaîne YouTube qui est relié à un seul compte, ça peut toutes les comptes qui y sont reliés peuvent être résiliés. Donc, juste pour vous informer que à partir de trois comptes dit strike, mais que je dis pas trop. À cause des anglicismes, comme vous le savez, que je vous répète à chaque fois, des infractions aux droits d'auteur, c'est aussi grave, hein? c'est horrible. Une fois qu'il vous arrive ça, votre chaîne n'existe plus. Vous pouvez ne plus y avoir accès pour deux, se comme deux semaines, ou ça peut même être des fois pour des années. Bref, tout ça pour vous dire que, apparemment, Ninjago Aventure avait dit qu'il était un peu. Euh, il a volé du contenu, bon, c'est vrai. Mais, est-ce qu'il fait que du mal Non. Mais bien qu'il m'ait traité un peu de chinois, je sais pas trop si c'était très gentil. Mais LTH, on va en plus parler sur ça d'ailleurs. Donc rendez-vous. Hein. Je vais pas te juger, t'inquiète drôle là. Mais je te dirais juste Bref, continuons continuant car il euh, y a aussi une autre histoire apparemment. Et on dirait qu'il s'est fait pirater sur Instagram. Mais ce n'était pas Ninjago Aventure. Non, il serait pas assez méchant pour ça. D'ailleurs, LTH, euh, vous êtes un peu... LTH ne le promont pas, mais je dis pas que c'est faux cette histoire, mais je ne sais pas trop qui est le coupable. Vous savez, le, le coupable anonyme, euh, je ne sais pas où il est, là, mais il a dû faire quelque chose de vraiment mal. Parce que Ninja Go n'est pas coupable, et si c'est une vraie histoire. Euh... J'avoue que j'en doute encore beaucoup, hein, quand même, de savoir qui est le coupable. Mais je sais que ça, ça peut, peut être probablement pas être vous deux. Donc, LTH a perdu sa chaîne, et youtube et il s'est peut-être fait pris raté entre guillemets mais comme on connaît aucun coupable on peut pas dire qui était coupable de ce coup là c'était une adolescente que j'avais vu car elle avait été comme ça et elle avait l'air très furieuse c'était c'est ma théorie je ne sais pas trop mais j'ai juste vu dans le chat mais je me souviens plus de qui c'était bref c'est qui conclut l'histoire de Lois hacker. Maintenant, nous allons poursuivre avec Martinus Labric. Martinus Labric aurait en effet fait quelque chose de mal selon une Jago Je ne sais pas trop quel était le problème, mais je sais que c'est probablement pas une infraction au droit d'auteur. Parce que ce n'est pas son genre. Et Martinus Labric en général, il fait des bruits rigolos et tout. Apparemment, il dit qu'il aurait été influencé par LTH. Mais bon, tout le monde est corrompu dans la communauté Ninjago en français, alors même là, ça peut être assez douteux. Hein. J'enquêterai voir, mais bon, je suis pas trop sûr. Mais maintenant, continuons l'histoire avec Samfire. Parlons maintenant de Samfire. Bon, Samfire a perdu sa chaîne à cause de Born to Be a Ninja qui l'a qui sanctionné. Mais c'est pas lui qui l'a. Il n'a a pas supprimé la chaîne, mais en fait, c'est la... la troisième réclamation pour atteindre. Grosse réclamation, comme je dit, a fait en une loi et Selon une, une troisième, en moins 90 jours Il aurait perdu sa chaîne, oui, d'en avoir eu trois Trois avertissements majeurs Et Born to be Ninja aurait été Le euh, troisième avertissement euh, Il a perdu sa chaîne, il aurait pu euh, Dépasser les avenir de The Tribe Mais il n'a pas réussi Il était proche pourtant avec 29600 abonnés donc maintenant il a une nouvelle chaîne que vous le voyez ici c'est sûr que c'est dommage qu'il ait perdu il est tombé de 500 un truc apparemment l'égophone en est réjoui bon moi ça me réjouit pas particulièrement quand ça arrive à n'importe qui dans la communauté je sais pas pourquoi vous vous réjouissez de n'importe quoi mais moi, bon, ce qui me concerne c'est assez rare que je me réjouis de ça. Bref. Quoi qu'il en soit, c'est les chaînes qui ont été supprimées, hein. Nous allons parler aussi d'autres chaînes. Alors restez encore pour encore beaucoup de temps. Enfin, au moins 10-15 minutes. Non, les amis, j'ai vraiment une question pour vous. Et vraiment, il vraiment une grande question que je me demande. Quelque chose qui est vraiment euh, très utile. ça concerne un peu tout le monde, non Qui va écouter cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Non mais, je me veux... Non, mais pourquoi est-ce qu'on se chicane Pourquoi il faut toujours qu'on ait des disputes Pourquoi il faut toujours que ça ne marche pas Pourquoi à chaque fois on ne peut pas réessayer quelque chose qui marchera Non mais, expliquez-moi une chose, on est dans une communauté, non On est supposé faire avancer un sujet. Mais, ça ne prend jamais fin les, les guerres et tout. En général, quand ça finit, ça recommence après deux jours. C'est super long, ça. Non, mais vous n'êtes jamais demandé, mais pourquoi est-ce que vous faites ça Et pourquoi faut-il toujours que vous essayiez de faire guerres à quelqu'un Il faut toujours que vous jugez quelqu'un. Il faut toujours que vous essayiez de trouver un coupable n'importe où. Alors, ça peut être quelqu'un d'anonyme. N'importe qui peut être un coupable de n'importe quel euh, piratage ou quoi que ce soit. Et pourtant, il faut toujours que vous en prenez à la personne en qui vous, vous en voulez le plus. Non c'est ridicule en ce moment. Regardez une communauté comment on est. On s'effondre là. Je parie qu'au mois d'août, ça va être encore pire. C'est quoi D'ici l'année prochaine, on va commencer à quoi À détruire les groupes C'est quoi On va dire, c'est interdit les groupes Non mais c'est ridicule. C'est quoi On fait la paix quand on a des problèmes mais on ne fait pas la paix quand tout va bien C'est quoi ça non mais expliquez-moi comment voulez-vous qu'on fasse la paix dans cette communauté s'il y a toujours des guerres à chaque heure à chaque minute n'importe quand moi je me lève ou je me couche et il y a des guerres c'est ridicule C'est vraiment n'importe quoi cette communauté est pas gérée comme il faut ou quoi non, mais je veux dire, c'est pas non plus à n'importe qui de faire tout le temps ça, là. C'est vrai qu'être qu le patron de la communauté, c'est gérer, mais. Si, si personne ne le fait, mais qui va le faire Si, si le. Par exemple, que vais, ou quoi que ce soit, il veut. Il gère la communauté de Jégo en français, mais qu'il trouve qu'il y a trop de disputes. Mais c'est qui qui va gérer les... C'est qui qui va se dire. Oh, ben moi je vais arrêter, je vais jurer d'arrêter les trucs. Il y a quasiment personne qui. Il n'y a personne quasiment qui, qui est aussi simple dans cette communauté-là. Et on ne peut jamais, on pourra jamais avancer facilement dans les projets si on, si on se dispute tout le temps. Ça ne sert à rien. On a beau essayer de dire qu'on va faire des efforts, mais si on ne le fait pas, ça servira à rien dans la vie. Même pas dans la communauté Njago en français. Non, il y a 5 ans au moins, on était... C'est vrai que c'est le problème des épisodes. Mais là, c'est un gros problème de, avec les personnes. Et là, on parle de gros problèmes, des épisodes qui ne sont pas encore tout à fait gérés. Et ça vient à peine juste d'être commencé, il y a déjà plus de problèmes qu'avant. Alors comment on peut être aussi malheureux, sérieusement non, ouais, Je me demande, que doivent penser les grandes personnes des fois Je suis sûr que certaines personnes ne s'en soucient pas, mais... Si vous en souciez pas, vous devrez en soucier Parce que c'est une communauté qu'il faut, qu faut avancer Peu importe si vous êtes fan ou pas Vous devez convaincre les personnes Peu importe si vous êtes youtubeur de Ninjago aussi Donc On s'en fout un peu de... Moi je m'en fous un peu de ce que vous savez Si au moins vous essayez Au moins de protéger la communauté Ninjago En français, ce serait bien Les amis, on est vraiment en grande crise On perd des chaînes, on dit tout ça On accuse n'importe qui, ça commence à revenir là les problèmes étaient partis un peu et là ils reviennent. C'est pas mon jour, c'est sûr. Mais écoutez, on peut pas laisser notre communauté comme ça. Comment elle va devenir dans 5 dans ans Elle va être complètement détruite. Là. Et si on quitte cette communauté-là, c'est qu'on abandonne trop vite. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont abandonné à cause de ça. Il y a des personnes aussi qui ne se sentaient pas fières. Mais au moins, ces personnes-là l'ont avoué. Et quand elles se sentaient mal et qu'elles ont fait quelque chose, elles l'ont aussi avoué, certaines fois. Mais c'est assez rare. Et en général, il y a peu de personnes qui, a, qui ont quitté, mais si vous quittez, c'est assez dommage. Il y, y a des chaînes comme Lloyd Fusai qui, qui quitte la communauté, qui fait plus de vidéos bientôt. Il y a aussi la brique électrique. Je trouvais pourtant que c'était quelqu'un qui était assez bien avancé. Hein? Est-ce plus avancé que moi c'est dommage Alors, il y a aussi euh... il n'y a pas jamais de ninja qui quittait quasiment qui quittait des groupes à cause de ça donc ils sont un peu là euh... ça n'a pas été très bien, désolé là si j'ai pas dit des, des bonnes nouvelles mais sur ce c'était le Woast le plus grand fan de Ninja Go, au revoir tout le monde mais essayez de comprendre le truc, n'oubliez pas de partager les vidéos, de vous abonner et surtout n'oubliez pas les bonnes nouvelles dans la semaine prochaine